Chers professionnels de l'esthétique, je suis Paul van Mechelen et en tant que directeur général de ProNails, je tiens à vous remercier de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre événement numérique pour les professionnels de l'ongle pour célébrer le lancement de notre nouvelle collection automne-hiver. Chez ProNails, on est convaincu qu'il est important non seulement de lancer de nouveaux produits excitants chaque saison, mais aussi de vous inspirer en tant que professionnel et de partager notre expertise, pour que vous puissiez avancer votre entreprise et votre carrière en offrant un service exceptionnel à vos clients dans votre salon. Pendant les 90 prochaines minutes, nous allons partager avec vous des informations très précieuses. Tout d'abord, vous découvrirez 5 choses que vous devriez désapprendre. Oui. Ensuite, nous vous présenterons notre première nouvelle collection, les Bare Essentials. Ensuite, nous vous donnerons un aperçu de tous nos ateliers de l'Académie, à la fois en ligne et aux salles de formation. Ensuite, nous partagerons le secret pour choisir la couleur nude parfaite pour chaque cliente. Après cela, il est temps de vous présenter la deuxième collection, About Last Night, suivie par de nouveaux produits nail art et de nombreux looks tendance inspirants. Finalement, nous vous proposerons des offres incroyables qui ne seront disponibles que pour vous et uniquement pendant la première semaine du lancement de notre collection. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, je vous garantis que ça va être un très bon investissement en vous-même. Femme Bonjour, je suis Sandrine, formatrice principale à ProNews et je suis très ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des plus fréquentes fausses idées qui existent dans notre fabuleux métier. Ce sujet n'a jamais été autant d'actualité que maintenant. En effet, les derniers mois, nous avons tous été secoués. Nous avons dû remettre pas mal de choses en question et sortir de notre zone de confort. Nous avons dû désapprendre les anciennes manières de faire les choses pour en réapprendre de nouvelles. Par exemple, là où nous pensions qu'apprendre n'était possible qu'en se déplaçant dans un local de formation et en étant assisté par une formatrice, nous nous sommes rendus compte que se former était tout aussi possible sans devoir bouger de chez soi grâce aux formations en ligne qui offrent en plus une énorme flexibilité par rapport à un agenda professionnel bien rempli. Là où nous pensions que nos rentrées financières dépendaient uniquement des soins que nous faisions, nous avons réalisé à quel point la vente de produits pouvait être une rentrée financière tout aussi importante. Auparavant, lorsqu'on souhaitait annoncer quelque chose à nos clientes, on envoyait des SMS. Maintenant, on fait une vidéo sur TikTok ou sur Instagram. Tout ça pour vous dire que la vie est un processus d'apprentissage continu qui consiste à apprendre puis désapprendre en se remettant en question. Osez se poser la question « est-ce que ce que je sais est encore juste ?» et à réapprendre par la formation continuée. Il faut pouvoir oublier ce que vous pensez savoir afin de pouvoir réapprendre ce que vous devez savoir pour évoluer et réussir. Alors désapprenons et réapprenons ensemble dès maintenant. J'aimerais partager avec vous cinq fausses idées courantes que de nombreuses prothésistes angulaires expérimentées croient. Première fausse idée c'est meilleur pour l'ongle naturel de le préparer avec une lime ou une lime éponge. Vous savez toutes que le grain idéal pour préparer l'ongle naturel est le grain 180. Mais l'outil sur lequel vous allez l'utiliser est primordial pour une bonne tenue de vos produits. On peut penser que l'utilisation d'une lime ou lime éponge est plus sécurisante et que l'on ne peut pas endommager l'ongle naturel. Eh bien non La lime est un outil qu'on adore et qui est idéal pour limer les ongles en forme. Mais lorsqu'il s'agit de préparer la plaque ongulaire, ce n'est pas le bon outil à utiliser. Pourquoi D'abord, une lime de quelque type et forme qu'elle que soit, même si elle a une forme arrondie, comme les limes bananes ou demi lune est trop large pour permettre de travailler avec précision sur l'ongle, mais aussi de vous rapprocher de la cuticule le plus possible sans abîmer et blesser les cuticules de votre cliente. Ensuite, comme il s'agit d'un outil que l'on pense inoffensif, vous n'hésiterez pas à limer plusieurs fois aux mêmes endroits sur les zones importantes comme les latéraux et la zone cuticule pour obtenir une bonne adhérence et sans vous en rendre compte, l'ongle sera limé excessivement. Il sera donc affiné, flexible et l'adhérence sera diminuée. Évitez aussi les limes éponges qu'on adore utiliser tout autant. Pourquoi Parce que tout grain placé sur un matériau en mousse a un but de finition et non de préparation. Les limes éponges vont certes matifier la plaque de l'ongle, mais elles vont aussi la lisser, ce qui ne permettra pas une adhérence longue tenue pour les modelages en gel. Préparer l'ongle naturel avec la ponceuse est le meilleur moyen, le plus efficace, le plus précis et le plus rapide pour préparer l'ongle naturel lors des modelages. Et le meilleur instrument à utiliser pour cela est un embout gomme combiné d'un rouleau quartz blanc fin qui a un grain 180. Il s'agit d'un embout à usage unique. Vous utiliserez donc un nouveau rouleau pour chaque cliente, ce qui garantit en plus une parfaite hygiène pour vos clientes. Nous arrivons maintenant à notre deuxième fausse idée. Toujours utiliser un primaire acide est meilleur pour l'adhérence. On peut penser que plus le primaire ou le bonder que l'on utilise est agressif, au mieux la tenue des ongles sera. Eh bien non Pour comprendre ceci, laissez-moi vous donner un peu plus d'explications sur le primaire. Comment fonctionnent les primaires le primaire agit un peu comme un ruban adhésif double face. Une extrémité de la chaîne moléculaire du primaire correspond parfaitement à la plaque ongulaire et forme un lien parfait avec la kératine de l'ongle. L'autre extrémité de la chaîne moléculaire du primaire correspond parfaitement à la chaîne monomère et polymère du gel. C'est ainsi que nous obtenons un lien parfait entre les deux, l'ongle et le gel. Un ongle gras contient des résidus graisseux sur la plaque de l'ongle qui auront besoin d'acide pour être dissous. Vous aurez donc besoin d'un primaire acide pour cela. Si ce gras n'est pas éliminé, le primaire ne peut pas entrer en contact avec la kératine de l'ongle et une belle liaison ne peut pas être créée. Vous n'aurez donc pas une bonne adhérence. Maintenant, pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser un primaire à base d'acide sur n'importe quel type d'ongle Parce que les acides sont naturellement agressifs et peuvent provoquer une sensibilisation à long terme. Cela permet aux clients de développer des allergies à l'acrylique qui auraient pu être évitées avec des primaires sans acide. Et vous savez qu'une fois qu'une personne a développé une allergie à l'acrylique, la pose d'ongles en gel peut parfois être finie pour de bon. Elles peuvent même développer d'autres allergies et peuvent même ne pas tolérer le vernis à ongles. Aussi, la structure de la kératine d'un ongle sec est également affectée négativement par l'utilisation d'un primaire à base d'acide trop agressif. Alors, ne faites pas ça Choisissez donc toujours le primaire en fonction de l'ongle naturel. Le primaire acide-free, pour les ongles normaux secs et sensibles. Le primaire universel, à base d'acide, pour les ongles gras. Parlons d'une autre fausse idée sur les primaires. L'adhérence est meilleure lorsqu'on utilise plus de primaires. Non, absolument pas. Vous savez maintenant pourquoi il est important d'utiliser le bon primaire pour le bon type d'ongle. Sachez qu'il est tout aussi important d'utiliser la bonne quantité de primaires parce que trop de primaires tuent l'adhérence. Avez-vous déjà vu votre gel de base se rétracter C'est un signe important que vous utilisez trop de primaires. Si vous utilisez un primaire acide sur votre cliente aux ongles gras, vous pouvez même voir votre gel de base se rétracter avant même qu'elle ne mette la main dans la lampe. Lorsque vous utilisez un primaire sans acide, vous ne remarquerez même rien jusqu'à ce que votre cliente retire sa main de la lampe. Ici aussi, le gel de base peut se rétracter. Et même si vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, l'adhérence a été compromise. Pourquoi une trop grande quantité de primaire entraîne-t-elle une moins bonne adhérence Eh bien, tout d'abord, regardons la couche de primaire idéale. La quantité idéale de primaire est ce que nous appelons une monocouche. C'est une seule couche de molécules de primaire qui d'un côté se lie à la kératine de l'ongle et de l'autre au gel, tout comme un ruban adhésif double face. Si vous utilisez plus de primaires que nécessaire, vous obtenez une couche de primaire sursaturée où la cohésion, qui est l'attraction entre le même type de molécule, donc entre le primaire avec lui-même, est supérieure à l'adhérence, qui est l'attraction entre différents types de molécules, donc entre le primaire et à la fois l'ongle et le gel de base. Lorsque vous utilisez trop de primaires, cela peut entraîner une rétraction visible du gel de base que vous appliquez sur le primaire. Si cela vous est familier, faites attention à la quantité de primaire que vous utilisez. Continuons avec la fausse idée numéro 4. Au plus je catalyse mon gel, au mieux c'est. Si vous avez déjà demandé à votre cliente de mettre sa main deux ou trois fois plus sous la lampe de catalysation, vous l'avez fait par peur de sous-catalyser. Si vous rencontrez des problèmes de sous-catalysation, la lumière de votre lampe ne correspond tout simplement pas à la formule de votre gel. En d'autres termes, la longueur d'ongle de la lumière de votre lampe est soit trop longue, soit trop courte pour déclencher le photo et démarrer le processus de catalysation. Dans ce cas, procurez-vous simplement la bonne lampe. Sachez que si vous catalysez plus longtemps que les temps de catalysation requis et procédez à une catalysation excessive, cela entraînera une usure et une détérioration accélérée du gel ce qui peut provoquer le jaunissement, la friabilité et la casse. Nous arrivons à la dernière fausse idée, le point de stress se trouve au milieu de l'ongle en gel. Attention, on pourrait penser que lorsqu'on réalise un modelage d'ongle, que le point de stress est situé en plein milieu de ce modelage, mais non, ce n'est pas le cas. Le point de stress représente la zone de l'ongle qui subira toutes les ondes de choc et torsion dues à l'activité de la cliente. Et peu importe la longueur des ongles, cette zone se trouvera toujours au milieu de, du lit de l'ongle et vous ne tiendrez donc pas compte du bord libre. C'est donc cette zone que nous devons renforcer pour éviter la casse. Et bien sûr, au plus long sera l'ongle, au plus de produit sera nécessaire dans cette zone. Après, pour garder une esthétique fine, il sera important d'utiliser progressivement moins de gel jusqu'à l'extrémité du bord libre. Faites toutefois attention lors de votre limage de ne pas limer excessivement les latéraux sans quoi vous affaiblirez immédiatement la protection du point de stress. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble et je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement numérique nous organisons pour célébrer le lancement de la nouvelle collection Pronails pour l'automne-hiver 21 qui est disponible dès aujourd'hui dans notre boutique en ligne pour les professionnels sur pronails.com ou pronails.fr également chez votre distributeur Pronails local donc ne manquez donc pas de leur rendre visite après cet événement numérique euh, afin de voir tous ces magnifiques nouvelles couleurs d'ongles en vrai je m'appelle Michael. vous m'avez peut-être déjà vu dans l'un de nos précédents événements de lancement et en tant que directeur créatif de la marque, je vais maintenant vous présenter avec grand plaisir la première collection de la saison. Pour commencer cette nouvelle saison, ProNES lance une collection qui vous permettra à vous et à vos clients de profiter de la pure perfection des teintes naturelles et neutres qui mettront vraiment en valeur, en valeur la beauté naturelle de vos mains et de vos ongles. À bien des égards, ces six nouvelles couleurs de la collection sont vraiment l'essentiel pour votre salon, les essentiels pour votre salon. C'est pourquoi on a appelé la collection Bear Essentials. Pendant la pandémie, nous avons tous eu beaucoup de temps pour réfléchir et cela nous a permis de déterminer ce qui compte vraiment pour nous. Que nous voulons dans la vie. Aujourd'hui, les gens veulent vivre une vie plus équilibrée et plus saine et veulent être pleinement en contact avec soi-même. C'est pourquoi nous avons envie d'un look frais, propre et sain comme ceci. Depuis que nous avons réinventé qui nous sommes, nous voulons nous sentir et avoir l'air frais et renaissant en ne laissant, pla en ne laissant place qu'à l'essentiel. Ce désir a créé une nouvelle tendance avec une nouvelle euh, couleur de palette, euh, palette de couleurs neutres et naturelles qui met en avant notre beauté naturelle et qui contient autant de nuances différentes qu'il y a de couleurs de peau dans le monde. Bien se sentir dans sa peau est devenu très important pour nous, ce qui fait d'une routine quotidienne de soins de la peau un élément vital de notre régime de beauté. Ces couleurs douces, naturelles et claires mettent en valeur notre éclat de santé et offrent un look sans maquillage pour les ongles en fait. à peine visible mais d'autant plus élégant. Et pour la collection Bare Essentials, nous avons sélectionné six couleurs neutres ultimes qui vont du blanc au rose clair en passant par le nude et les beige. Ce sont des couleurs essentielles qui resteront importantes au fil des saisons leur plus, leur plus grand avantage, en fait, c'est qu'elles vont vraiment avec tout et tout le monde. Chaque salon devrait les avoir. Bien entendu, ces six couleurs seront disponibles dans nos trois qualités professionnelles, c'est-à-dire le gelac gel de couleur, le vernis semi-thermal en polish et le vernis à ongles longwear. Et avec cette collection, vous aurez la teinte neutre parfaite pour chaque cliente et pour chaque occasion elles sont plus qu'une tendance. Ces nudes intemporelles dureront des années pour, des, pour les looks subtils de tous les jours, mais également pour les looks de mariage ou des looks spéciaux. Et en tant que prothésiste angulaire, c'est à vous d'offrir à chaque cliente la couleur parfaite. Grâce à votre expertise et à votre large choix de teintes que vous offrez, vous serez en mesure d'assortir parfaitement le teint de chacun. Um, Laissons-nous euh, regarder les couleurs en détail. D'abord, on a Opening Dance. Cette première couleur d'ongles est comme l'éclat riche d'une robe de soie blanche fluide. Les ongles habillés de cette teinte danseront et scintilleront à chacun de vos mouvements. Parfait pour ce jour spécial, mais aussi pour rendre le quotidien extraordinaire. Donc il s'agit en fait d'un vernis à ongles euh, ou un, un couleur ongles, un blanc pur et frais avec un sous-ton laiteux et un subtil chatoiement châtoie, rose et soyeux. Maintenant disponible en sopele gel lac et longwear dans le magnifique packaging Pronez 40 ans en édition limitée. Ensuite nous avons Holding Hands, cette nuance naturelle blanc lumineuse un sous-ton rosé, et c'est le, le lien parfait entre le blanc et le rose très clair. Tous les tons Bare Essentials sont légèrement transparents, ce qui est particulièrement intéressant avec cette nuance blanche, rosée, holding hands, dont vous pouvez jouer avec la transparence selon que vous l'appliquez en deux ou en une seule couche. Puis, Sweet Gesture. C'est un rose clair plus prononcé qui est doux et sucré à la fois. La teinte parfaite pour qu'aucun petit geste ne passe inaperçu. Lorsque vous vivez davantage à l'intérieur en automne et en hiver, vos pieds aussi méritent un geste doux comme celui-ci, avec cette couleur-ci. Et ensuite, nous avons la couleur Bare Necessity. Comme son nom l'indique, cette couleur est un must absolu dans votre salon. Si vous avez besoin d'une seule couleur, c'est celle-là. Parce que Bare Necessity est la couleur nude que vous avez cherchée tout au long de votre carrière. Elle contient à la fois des éléments froids et chauds. Elle n'est pas trop rose, pas trop pêche, pas trop beige, pas trop brun, pas trop clair ni trop foncé. Elle est exactement ce qu'il faut pour un nude, très neutre et complètement équilibré. Et donc, une couleur qui conviendra à presque tous les clients aussi, avec un teint clair ou foncé, peu importe, froid ou chaud. Puis, euh, on a la teinte suivante qui s'appelle Close Contact. Close Contact, c'est également un nude, brunâtre, mais cette fois-ci, quelques euh, nuances plus foncées que Burn Necessity. Et sans la nuage rose dedans. Euh, Close Contact, c'est la nuance la plus foncée de la collection. Bien sûr, Pronails a des nuances de nude encore plus foncées dans notre gamme couleur si vous en avez besoin pour vos clients. Et enfin, nous avons Subtle Move, mouvement subtil. Une teinte neutre qui rendra visible le moindre mouvement de vos mains grâce à son élégance contemporaine. Comme un café au lait cette couleur a un sous-ton plutôt beige, jaune, que la plupart des autres nudes, en fait. Les tons beige, sable sont très présents dans la mode aussi, et c'est pourquoi cette couleur donne au look d'ongle un look d'ongle très contemporain, même si elle est légèrement plus difficile à porter pour certains types de peau que les nudes rosés plus accessibles. Et même si les couleurs de cette collection sont des teintes naturelles qui sont parfaites pour des looks d'ongles simples et neutres et classe et, et uh, full color, euh, elles offrent égale, également la base parfaite pour un nail art délicat et minimaliste qui est vachement en tendance en ce moment. Ma collègue vous montrera plus tard lors de ce lancement numérique, des looks, tendances et des idées de Lail Art vraiment étonnants et très inspirants, que vous pourrez tout créer avec ces nouvelles couleurs. Alors, sur surtout, restez connectés pour cela. Puis, toutes les nouvelles couleurs, Gelac et So Polish, seront à nouveau disponibles dans les boîtes de collection en édition limitée, contenant les 12 nouvelles couleurs, c'est-à-dire les 6 couleurs Bare Essentials, plus les six nouvelles couleurs que je vous montrerai ensuite. Pour les nouvelles boîtes de collection saisonnière, nous avons créé deux nouveaux outils de marketing que vous recevrez gratuitement dans ces boîtes. Un nouvel autocollant de vitrine unique en or rosé pour fêter nos 40 ans et également pour préparer vos clients pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, qu'une petite carte de présentation très pratique à double face que vous pouvez placer sur votre comptoir ou n'importe où dans votre salon pour communiquer euh, que ces nouvelles couleurs tendances Pronaise sont bien arrivées et disponibles dans votre salon. En plus, il y a encore une autre surprise dans les boîtes de collection de cette saison un produit Pronaise en édition limitée, gratuit, qui sera uniquement offert et disponible dans les boîtes de collection. Mais pour découvrir ce, ce... Ce que c'est, restez à l'écoute et restez connectés. Pour mettre en avant ces nouvelles teintes naturelles, nous avons créé de nouveaux présentoirs de salon et des visuels de présentoirs de sorte que la collection Bare Essentials occupe le devant de la scène dans votre salon. Et nous avons également deux magnifiques posters nouveaux nouveau, et une bannière qui montreront à vos clients à quel point ces teintes d'ongles neutres Peut vraiment être élégant et frais. Nous partagerons également euh, sur les médias sociaux, sur Instagram, encore beaucoup plus d'inspiration qu'aujourd'hui euh, pour euh, sur la façon de porter ces nouvelles couleurs et, et de créer des magnifiques looks avec elles. Donc n'oubliez pas surtout de consulter notre compte Instagram ProNessFR et n'hésitez pas à républier nos posts sur le compte de votre salon pour inspirer vos clients et vos, abon vos abonnés. Euh, tout de suite, Sandrine vous donnera un aperçu des programmes éducatifs de notre Pronés Académie, euh, en ligne et en salle de formation, car aujourd'hui, plus que jamais, il est important de continuer à se développer et à euh, développer son expertise en tant que professionnel de la beauté. Mais d'abord, découvrons-nous ensemble l'univers clair et doux de la collection Bear Essentials. Chaque journée représente une opportunité pour apprendre. J'adore cette phrase qui n'est pas ça une simple phrase, mais une manière de penser et de vivre. Et je suis sûre qu'en ayant abordé le thème des fausses idées dans notre profession, vous avez appris quelque chose de nouveau, ce qui enrichit encore un peu plus votre connaissance. Et c'est exactement ce que les formations de l'Académie Pronails vous apportent. Elles vous enrichissent à tous les niveaux et je vais vous expliquer comment. Je vous propose de regarder ensemble les différentes formations que l'Académie Proneils vous propose. Vous pourrez soit les suivre en présentiel dans un de nos centres de formation, soit en ligne où et quand vous le désirez. Regardons maintenant ce que ces formations vont vous apporter. Chaque expert fut un jour un débutant. Alors si vous êtes nouvelle ici, que vous êtes passionnée et débutante dans l'onglerie, je vous souhaite la bienvenue et vous félicite de choisir un travail que vous aimez. Si vous êtes prête à prendre le contrôle de votre carrière pour devenir une professionnelle des ongles accomplie, tout commencera avec la formation de base ProNails qui se déroule en présentiel uniquement et a la réputation d'être la meilleure formation qui soit si vous voulez vous distinguer des autres dans votre future carrière. À l'Académie ProNails, vous apprendrez directement au contact de professionnels accomplis. Vous bénéficierez de l'assistance personnelle d'une experte dans l'un de nos 200 centres de formation dans le monde. Vous travaillerez avec les meilleurs produits, apprendrez des techniques innovantes et bénéficierez du programme de formation le plus complet. 48 heures de formation qui vous apprendront à réaliser une beauté des mains parfaite, à appliquer le vernis semi-permanent à la perfection, à créer des ongles en gel impeccables, à réaliser des extensions avec les formes en papier, à maîtriser le l'image manuelle et électrique, mais aussi l'application de couleurs et à concevoir une élégante French Manicure classique ou inversée. Et vous bénéficierez en plus de 18 heures supplémentaires de cours de suivi afin d'améliorer vos compétences gratuitement. Si vous avez envie de démarrer ou vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet ProNIPS. Si vous êtes déjà une professionnelle de l'onglerie expérimentée, il est important que vous investissiez votre énergie dans ce qui va contribuer à votre croissance. Et les formations suivantes sont parfaites pour cela. D'abord, ProNails vous propose une formation pour améliorer votre technique. Si, malgré votre expérience, vous êtes face à certaines difficultés techniques comme les problèmes de décollement, de casse, ou vous n'avez pas appris à faire les extensions en gel sur les fonds en papier, ou vous n'avez pas appris à travailler à la ponceuse, ou que vous désirez une mise à jour pour être au top dans votre travail, sachez que la formation perfection est une formation très intensive pour améliorer toute votre technique afin de perfectionner et rendre votre travail plus efficace. Au cours de cette formation intensive de deux jours, nous travaillerons pour résoudre vos problèmes spécifiques et vous aider à perfectionner votre technique. Et nous ferons particulièrement attention à la précision de l'utilisation des bons outils ainsi qu'à la technique du gel et ce afin que vous puissiez poser des ongles parfaits et de manière très rapide. Cette formation est disponible en présentiel uniquement. Ensuite, ProNails vous propose deux formations pour accélérer votre temps de travail. Parce que le temps, c'est de l'argent, suivez la formation Master avec les gels de construction 3 en 1, Master et One, qui ont été spécialement développés pour réduire considérablement le temps de travail sans compromettre la qualité et le résultat final. Vous y découvrirez non seulement ces gels révolutionnaires, mais aussi une méthode d'application très rapide et unique. Vous pouvez suivre cette formation de 3 heures en présentiel ainsi qu'en ligne. Si vous êtes épuisé, et découragé par le travail de l'image manuelle, soit que vous n'ayez jamais utilisé de ponceuse ou que vous l'utilisez mais très peu, sachez que la formation en l'image électrique sera idéale pour vous. Ce cours est très complet et vous apprendra à travers une approche détaillée, étape par étape, comment obtenir la technique de l'image électrique parfaite. L'application de ces techniques vous permettra de travailler plus vite et avec plus de confort, d'obtenir un résultat parfait pour chaque cliente, d'éviter tout problème de décollement lié aux l'image excessif, de protéger votre santé et celle de vos clientes et de travailler de la manière la plus sûre possible avec les normes d'hygiène les plus élevées. Cette formation est disponible en ligne uniquement. ProNez vous propose aussi quatre formations pour développer de nouveaux services au sein de votre institut. Si vous rêvez de pouvoir offrir à vos clientes des cuticules parfaitement nettes et de pouvoir appliquer votre couleur le plus près possible de la cuticule, la formation Baby Manucure est pour vous. Vous y apprendrez comment effectuer une manucure de manière électrique, rapidement et sans endommager les cuticules de vos clientes. Ce soin s'adapte parfaitement en complément de soins des mains de base ou de pose de vernis semi-permanent ainsi que pour les poses d'ongles en gel. Et en plus de cela, elle est rentable car elle vous permettra d'augmenter votre tarif. Vous pouvez suivre cette formation de 3 heures en présentiel ainsi qu'en ligne. La croissance passe bien sûr par l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Et une fois que vous avez rentabilisé votre temps de soins au maximum, vous avez encore toujours la possibilité d'ajouter de nouveaux soins et d'élargir votre offre de services. Offrez à vos clientes et clients, n'oublions pas les messieurs bien sûr, une beauté des pieds luxueuse, efficace grâce aux produits professionnels d'une qualité exceptionnelle et rapide et agréable grâce à l'utilisation de la ponceuse. Apporter un service en plus veut aussi dire... Une opportunité de revente supplémentaire, parce que oui, notre gamme de produits pour les soins des pieds comprend des produits professionnels, mais aussi des produits de revente pour l'utilisation à domicile. N'hésitez pas et suivez la formation soins des pieds électriques en ligne. Et si vous préférez malgré tout faire le soin des pieds de manière manuelle, vous pouvez alors plutôt opter pour la formation soins des pieds cosmétiques de 3 heures en présentiel. Vous pensez peut-être que la manucure est une procédure simple et élémentaire. Chez ProNails, nous pensons différemment. Une manicure est un soin de luxe, le moment ultime pour choyer vos clientes. Notre gamme de soins des mains a été développée avec de puissants ingrédients antioxydants qui ont un véritable effet anti-âge. Si vous ne l'utilisez pas encore, suivez la formation Beauté des mains et découvrez tous nos trucs et astuces pour offrir à vos clientes et clients une manicure de qualité supérieure. Ici aussi, cette formation vous apportera des opportunités de revente supplémentaires. Cette formation de 3 heures est disponible en présentiel. Last but not least, vous ne pouvez pas passer à côté de la formation SoPolish qui est disponible en formation de 3 heures en présentiel ainsi qu'en ligne. Avec le vernis semi-permanent SoPolish, vous vous assurez de combler une clientèle de femmes dynamiques et qui n'ont pas beaucoup de temps à passer en institut avec de beaux ongles vernis et brillants comme le gel. Et pour vous, quoi de mieux que de pouvoir faire ce soin très demandé et hyper rapide de seulement 20 minutes d'application. Parce que oui, vous pouvez aider trois clientes en juste une heure. Choisissez donc la version qui vous convient le mieux, en ligne ou en présentiel. Et parce que vous êtes des artistes et que se faire plaisir est super important, Proneils vous propose aussi des formations de nail art. Les formations de nouvelles tendances Nail Art sont créées à chaque saison pour que vous puissiez laisser parler votre cœur d'artiste, faire plaisir à vos clientes qui désirent rester au goût du jour et surtout, chaque look est pensé pour être appliqué facilement, rapidement et vous permettre de créer un revenu supplémentaire. Parce que bien sûr, faire le nail art gratuitement, c'est de la folie Ces formations sont disponibles en présentiel ou en ligne, choisissez celle qui vous convient le mieux. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui est une fantastique journée pour apprendre quelque chose de nouveau. Alors prenez vite contact avec votre centre de distribution ou rendez-vous sur notre site web et rejoignez-nous à l'Académie Provenils. Et si vous avez hâte d'apprendre, jetez un œil à nos rediffusions des webinaires lundi de motivation sur notre site web. Je vous souhaite une très belle journée, à toutes et à tous, et à très bientôt. Bonjour, je suis Gerlaine, formatrice chez prenez Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment offrir à chaque cliente le look naturel des ongles qu'elle recherche. Avec notre mm, collection Bare Essential, vous disposez de l'ensemble parfait de couleurs nude dans votre salon. Un look naturel pour les ongles peut mettre en valeur la beauté naturelle de votre cliente, mais comment savoir quelle couleur est la bonne pour elle? Laissez-moi vous donner un coup de pouce supplémentaire et vous donner quelques idées sur ce sujet. La beauté dans chaque cliente. Oui, chaque cliente est différente. Il y a de la beauté en chacune, avec un teint de peau différent, un style individuel, une personnalité différente, un âge, des cheveux, etc. Comme vous le savez, un look d'ongle naturel doit être adapté à chaque cliente spécifique. Sinon, vous aurez un look terne, un peu flatteur, au lieu d'un look frais, propre et naturel. Alors, pourquoi des couleurs nude Tout d'abord, les ongles naturels et le maquillage naturel sont à la mode. Les gens veulent être à leur avantage en faisant ressortir leur beauté naturelle au lieu de la dissimuler. C'est exactement la même chose avec les ongles. Ils doivent être subtils et d'une perfection immaculée. Ces couleurs sont importantes en tant que couleur tendance, mais aussi importantes en tant que classique intemporel. C'est un look qui peut être porté toute l'année avec toutes les tenues euh, possibles et pour toutes les occasions. La création d'un ongle naturel, élégant et parfait est un véritable forme d'art. Vous, vous devez créer la forme parfaite de l'ongle, naturellement mince, mais néanmoins solide. Corriger ou couvrir les imperfections de l'ongle naturel et surtout choisir la couleur parfaite sur le teint de votre cliente. Une mauvaise couleur d'ongle sera plus, peu flatteuse et révélera toutes les imperfections vous ne voulez pas cela. Comment conseiller votre client sur la bonne couleur lorsqu'elle décide de choisir une couleur nude Eh bien, voici trois questions importantes que vous pouvez lui poser. Lorsque votre cliente vous demande un look naturel pour ses ongles, elle a généralement une idée, une assez bonne idée et euh, elle sait à euh, ce qu'elle veut, un effet final. Donc, votre première question devrait toujours être « Quel résultat final recherchez-vous » Voulez-vous que les ongles se fondent dans le, le décor ou qu'ils ressortent euh, L'ongle doit-il se fondre dans la couleur de, de la peau ou peut-il se démarquer et contraster un peu Par exemple, il peut être légèrement plus foncé ou plus clair que la peau. Votre cliente souhaite-t-elle une couleur couvrante ou transparente Son ongle naturel doit-il rester visible Vous pouvez aider chaque cliente avec, ou avec euh, nos couleurs essentielles nude. Elles sont semi-transparentes lorsque vous les appliquez en une seule couche et en appliquant deux couches, vous obtenez un look totalement couvrant. La deuxième question, qui est aussi la plus importante, est la suivante. Quelle est la couleur et le sous-ton naturel de la peau de votre cliente La réponse est cette, à cette question déterminera la couleur qui lui convient le mieux. La couleur naturelle de la peau est assez facile à déterminer. La peau d'une cliente peut être blanche et claire ou très foncée et noire et toutes les nuances intermédiaires. Chaque teint de peau a sa propre beauté naturelle et c'est ce qui va déterminer à quel point votre couleur d'ongle nude doit être foncée ou claire, selon euh, celle qu'elle souhaite fondue ou contrastée. À côté de la couleur naturelle de la peau se trouve le ton naturel de la peau qui correspond à la couleur du teint. C'est un peu plus difficile à voir. Mais c'est vraiment la clé lorsqu'il s'agit de choisir la couleur d'ongle la plus flatteuse. En général, il existe deux types de tons de peau. Le, le plus froid et plus chaud. Les peaux avec un sous-ton plus froid sont comme la femme sur la gauche. Elles, elles ont généralement un sous-ton plus rosé, mais ils peuvent aussi être légèrement plus bleus ou même grisâtres. La couleur de la peau de la femme de droite, par exemple, a un sous-ton chaud. Ce ton est normalement plus jaune. Et sur la photo, vous pouvez facilement voir la différence entre le sous-ton plus rosé et le sous-ton plus jaune. Je dois dire qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le teint de la peau à première vue. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Et... Euh, Vous voyez ici comme les couleurs sont traditionnellement divisées en couleurs froides et chaudes. Les couleurs de gauche sont considérées euh, comme froides. Comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt rosées, euh, plus bleues et plus vertes. Les couleurs de droite sont plus jaunes et oranges, qui sont considérées comme chaudes. Vous pouvez vous en servir comme guide pour décider de votre teint de peau. N'oubliez pas, lorsque euh, un client a un sous-ton froid, les couleurs froides sont plus flatteuses et vice-versa. Il est important de savoir que les tons de peau claire et foncé peuvent avoir un sous-ton froid ou chaud, comme vous le voyez sur les photos. Tous les tons de peau de gauche ayant de très blanc avec un sous-ton rosé ou très foncé avec un sous-ton bleuâtre sont froids. À droite, par exemple, vous pouvez voir des variations possibles de tons de peau chauds qui peuvent être aussi bien clairs que foncés, mais qui ont toujours un sous-ton jaune. Voici euh, quelques, quelques conseils supplémentaires. Pour les tons de peau froides, les bijoux en argent sont les plus flatteurs. Pour les tons de peau plus chauds, l'or est ce qui va le mieux. Mais attention, l'or est très tendance en ce moment. Il est possible que votre cliente porte déjà de l'or parce qu'elle suit cette tendance. Un autre conseil euh, est demandé à votre cliente et quel quelle choisira-t-elle euh, comme couleur vive Elle va préférer porter des roses chaudes ou de rouges rosés comme When in Love ou Dragon Fruit Spatio ou Scuba Pink. Ou choisira-t-elle des teintes plus jaunes comme le coraux et les rouges orangés Ces dernières sont plus jolies lorsque vous avez un fond chaud. Voici mon premier conseil. Faites le tour de papier. Tenez une feuille de papier parfaitement blanche à côté de la peau de votre cliente. Vous verrez immédiatement si la peau est plus rose, froid ou plus chaude, euh, jaune, chaude. Maintenant, la troisième et dernière question que vous devez poser. La peau est-elle bronzée Oui ou non des vacances ou quelques jours ensoleillés peuvent changer temporairement la couleur de la peau. Elle peut être légèrement plus chaude ou plus foncée par le bronzage. C'est pourquoi une couleur nude pour votre euh, client peut être différente euh, en été et en hiver. Donc laissez-moi vous montrer avec cet aperçu quelles sont les bonnes couleurs à utiliser une fois que vous avez répondu aux trois questions. Décidez du fin... résultat final, par exemple de la couleur de la peau, est-elle bronzée ou non Et surtout du sous-ton, ce dernier élément est le principal moteur de choix de la couleur parfaite pour votre cliente. Par exemple, si votre cliente a un sous-ton froid ou blond, plus pâle, et une teinte rosée ou bleutée, elle sera mieux avec des tons nus blanc et rosés comme euh, Opening Dance, Holding Hands et Sweet Gesture. Euh, Lorsqu'un sous-ton plus grisâtre ou olive, il est préférable de choisir une couleur qui n'est ni trop rose ni trop jaune. Bare Necessity serait la couleur parfaite pour elle. Lorsque vous avez un sous-ton plus chaud, c'est-à-dire plus jaune avec des veines vertes et une peau plus, euh, avec souvent des taches de rousseur, alors elle sera mieux avec des nuances nude, brunes et beige. Les couleurs parfaites pour ce type de peau sont mm, Bare Necessity plus Contact et Subtle Mauve. Lorsque vous avez un sous-ton chaud, plus olive, vous êtes mieux avec des nuances dorées euh, comme... Euh, Subtune Mauve. Donc, comme vous pouvez le constater, notre collection Bare Essential est la sélection parfaite pour tous vos clients. Elle va des tons de peau très clairs ou tons foncés et de sous-tons froids ou sous-tons chauds. Opening Dance est notre première couleur en partant de côté gauche. C'est la nuance blanche parfaite avec un sentiment irisé rosé qui est parfaite pour les tons de peau froid et clair ou les tons de peau froid et foncé qui aiment un look plus contracté. Holding Hands est un type de blanc avec un sous-ton rose. C'est la couleur parfaite pour les teintes froides. Sweet Gesture est une nuance rose très claire qui est plus flatteuse pour les teintes froides. Closet Contact est un intérieur blanc et brun avec une base plus jaunâtre. Elle est parfaite pour les tons des peaux plus chauds. C'est même notre couleur nude la plus foncée de la collection. Bare Necessity est un peu plus légère et contient une touche de rose corail. contient à la fois des éléments chauds et froids. C'est là est euh, en effet la couleur nude parfaite pour de nombreux types de peau, de foncé ou clair ou de froid ou chaud. La dernière couleur de la collection est Subtil Mauve. C'est un mélange de brun, de blanc et de jaune, donc une couleur idéale pour un type de peau jaunâtre et chaude, puisqu'elle contient le plus de jaune. Pour terminer, laissez-moi vous donner un dernier conseil, le style l'emporte toujours sur les couleurs. Si votre client souhaite vraiment un style et une couleur très spécifique, suivez-la et vous obtiendrez ensemble un résultat étonnant. Le plus important est qu'elle soit satisfaite. Et aussi, une erreur à facilement euh, réparer. Si vous avez euh, appliqué une couleur et qu'elle semble terne ou peu fraîche, il suffit de l'enlever et d'en choisir une autre. Plus la peau est mature, plus il est important de porter la bonne couleur. Généralement, ce type de peau est plus gris et plus terne. Vous ne voulez pas qu'on qu la souligne. Habituellement, la peau euh, a un sous-ton plus froid, donc les couleurs nude jaune ne sont pas bien adaptées. Beau. Et enfin, vous pouvez ajouter un brillant pour rendre euh, un ton nude de plus froid ou plus chaud en ajoutant notre top coat argenté ou or visé. Rappelez-vous, argent pour le froid et or pour le chaud. J'espère que ces conseils pourront vous aider à comprendre comment identifier le ton de la peau et le sous-ton de chaque cliente la bonne couleur fera ressortir la beauté naturelle de chacun, de chacun et, et, euh, et qu veulent tout, ce qu'elles veulent toutes les clientes. Ils vont aimer cela et ils vont euh, avoir hâte de revenir. Comme d'habitude, nous lançons également une deuxième collection pour la saison d'hiver à venir. Cette fois-ci, cependant, nos deux collections ne pourraient pas être plus différentes. En fait, elles sont vraiment, littéralement, aussi différentes que le jour et la nuit. Alors que les couleurs Bare Essentials sont en fait totalement bah, hors saison, euh, parfaites pour l'élégance intemporelle de tous les jours, la prochaine collection est clairement une collection d'hiver très habillée pour les pour les occasions spéciales dont l'idée est d'ajouter, une fois de plus, une touche d'extravagance et de glamour à la vie de tous les jours, maintenant que nous pouvons enfin sortir à nouveau. Ben, la deuxième collection de cette saison s'appelle « About last night » ou bien « À propos d'hier soir ». Bah, vous vous souvenez de l'époque où nous sortions et faisions des fêtes toute la nuit, suivies généralement par le partage des photos folles sur, euh, sur Instagram ou Facebook le lendemain, en utilisant le hashtag « about last night » en montrant nos, nos tenues glamour et les lieux spectaculaires de la fête de la nuit précédente pour inciter ceux qui ne sont pas venus à une FOMO supplémentaire et bien, et ben cette époque est enfin arrivée de nouveau. Même si le COVID nous guette toujours, maintenant que beaucoup d'entre nous sont communs vaccinés, nous revenons enfin presque à la normale et nous retrouvons la liberté de enfin sortir et de nous réunir à nouveau. Et euh, les observateurs des tendances, les trend watchers, le disent depuis un certain temps en fait que après cette pandémie, nous entrerons dans une version moderne des années folles, une nouvelle période exubérante de liberté, de fête, de glamour, de maquillage et de tenues luxueuses. Vous vous souvenez peut-être la scène de fête emblématique du film The Great Gatsby de Baz Luhrmann voilà ce qu'étaient les années folles. Et ce n'est pas du tout une coïncidence non plus que, que ce style art déco, glamour, typique des années folles inspire les tendances de la mode actuelle. Alors, êtes-vous prêt à rugir et à libérer l'animal fêtard qui sommeille en vous parce que le moment est vraiment venu enfin. En outre... Nous avons tous envie d'une touche d'extravagance dans nos vies en ce moment parce qu'après avoir passé plus d'un an hein, en jogging, en t-shirt, surtout euh, tout le monde qui travaillait à la maison, euh, les gens maintenant ont envie de célébrer leur liberté retrouvée en ajoutant une touche d'extravagance, en faisant à nouveau un effort délibéré sur leur look, leurs cheveux, leurs ongles, leur maquillage, leur tenue. Dans les défilés de mode de cet automne, euh, nous constatons un vrai retour aux tenues de soirée euh, qui sont célébrées avec le, le glamour nécessaire et les paillettes, bien sûr. Il euh, y a Dior, il y a Valentino, il y a Paco Rabanne, et plus récemment aussi Dolce et Gabbana, ils ont fait un show immense à Venise. Ils ont tous présenté des robes de soirée glamour avec des plumes, des pierres précieuses, des paillettes. Cette saison, à côté de, de la forte tendance d'une beauté naturelle, comme j'ai expliqué avec la collection de Barry Sanchez, ce seront aussi vos tenues de soirée glamour qui prendront charge dans votre dressing. Donc, il nous faut une collection de couleurs d'ongles professionnelles assorties pour ça. Parce qu'en fait, les ongles de salon immaculés et durables sont définitivement un must-have cette saison. Parce que seulement avec des ongles de salon parfaits, faits en salon, vous êtes... Bah, vous êtes prête à sortir et à dire oui à chaque invitation de dernière minute donc, donc euh, aux professionnels d'ongles euh, attendez-vous à ce que vos rendez-vous soient complets cette saison car les cheveux, les ongles, la peau tout doit être parfait et fait en salon et les gens sont, sont heureux de finalement pouvoir enfin faire un effort de nouveau pour être, être beau et ils sont prêts à payer pour donc cette nouvelle collection, About Last Night, reflète donc parfaitement l'esprit de cette époque, de maintenant. Il s'agit d'une palette de couleurs glamour composée des, des six nouvelles teintes professionnelles, inspirées de l'art déco, enrichies aussi d'éléments de Nellart, des produits de Nellart chatoyants, pour une touche finale extravagante. Alors plongeons dans les couleurs une par une. Tout d'abord, nous avons Majestic Magenta, c'est une, une grande couleur fuchsia, c'est une, une rose chaud et un clin d'œil sensuel à l'atmosphère art déco des années 20. Um, intense et saisissant, surtout en combinaison avec une tenue plutôt, plutôt foncée. C'est la couleur d'ongle la plus puissante de cette collection et elle exude vraiment la, la richesse et le, le glamour féminin fort. Puis, on a um, « Ride my Carmine ». Et tout comme dans l'œuvre d'art emblématique de Tamara de Lempicka qui a vraiment capturé le style de l'art déco, cette couleur « Ride my Carmine » est une couleur libre qui vous met à la place du conducteur. Et donc, en fait, c'est un, un rouge carmin, un rouge impérial, c'est-à-dire un rouge plutôt profond avec une légère nuance bleuâtre violette. Pour sûr, ce n'est pas un rouge ordinaire du tout. En outre, nous avons Foxy Fury. Et cette couleur laissera l'étincelle rougeoyante en vous s'enflammer lorsque la fièvre de la fête vous frappera. Donc, c'est une couleur qui peut aussi être magnifiquement glamifiée avec des effets de paillettes rouges ou dorées sur le dessus. Pour cela, nous lançons de fabuleux, fabuleux nouveaux top coats, pailletés en gel et en soap polish que ma collègue vous présentera plus tard. La couleur en soi, donc euh, en tant que couleur d'ongle, Foxy Fury est un brun rougeâtre, châtain, chaud, une vraie teinte d'automne. Mais au lieu d'être ennuyeuse comme une citrouille, une citrouille celle-ci, cette teinte-ci est vraiment féroce. Puis on a, ensuite on a Stay on Top, rester sur le top. Rester sur le top. Um, la tendance grise atteint vraiment son apogée cet automne. Alors, restez à la pointe des tendances avec cette nouvelle teinte taupe, une couleur taupe pour les ongles, chaleureuse et, et glamour. Stay en taupe. Um, le sous-ton rouge chaud donne à ce gris, en fait, euh, à ce gris taupe, une, une réelle élégance discrète. Pour les ongles, ce qui les rend très contemporains et en même temps très intemporales euh, et même hors saison. Euh, C'est vraiment un look chaud et, et, et un peu plus foncé, mais neutre, qui donne à vos ongles un aspect classe et soigné, bien soigné, parfait pour tout type d'occasion. Ensuite, on, avait, on a la, le, la couleur Garden of Delights. Jardin des délices. C'est un vert kaki, une couleur tendance pour cet automne quand même. Euh, Voyez-vous chaque fête comme un jardin excitant plein de secrets Alors, avec cette couleur, s'amuser sera votre seconde nature. C'est un magnifique vert kaki, en fait, qui, qui manquait définitivement à la gamme de couleurs Pronels. Et maintenant, nous l'avons. Et le dernier, mais non le moindre, Hot Mesh. Ce gris anthracite foncé est parfait pour un look de fête rebelle, sexy et messy à la fois. Euh, donc c'est un, c'est de nouveau un gris. Donc c'est le deuxième gris des de la collection, assez foncé comme gris, mais avec un sous ton bleuâtre froid. Euh, donc le, le Stay On Top, c'est plutôt chaude, euh, rougeâtre et, et un peu plus clair. Donc cette couleur euh, Hot Mesh, c'est parfait pour une soirée, parfait aussi comme, comme base pour des embellissements brillants avec le nouveau Top Coat Silver Shimmer. Et euh, comme je l'ai mentionné, nous relancerons nos, les nouvelles boîtes de collection édition uh, limitée, mais maintenant, évidemment, avec les 12 nouvelles teintes en gel lac ou so polish, donc ça veut dire les 6 couleurs About Last Night, mais aussi les 6 couleurs Bare Essentials. Ainsi, vous obtiendrez une nouvelle boîte de collection de 12 couleurs saisonnières parmi lesquelles vos clients pourront choisir. Donc, 6 couleurs pour un look plutôt naturel de tous les jours et 6 couleurs pour un look de soirée plus habillé. Et avec chaque boîte, vous recevrez un autocollant de fenêtre gratuit euh, qui dit euh, "Time to celebrate" avec le logo euh, les 40 ans de Chronoils dessus. Et il y a aussi une carte de une, une carte de présentoir dedans euh, pour promouvoir les douze couleurs, euh, voilà, des deux collections. Et ensuite. Il y a encore l'incroyable produit, produit gratuit en édition limitée que mon collègue va révéler juste après moi. Donc, restez connectés. Ben, pour donner à votre salon l'ambiance glamour Art déco de About Last Night, vous pouvez choisir l'un de nos nouveaux présentoirs hein, pour, le, pour les longwares, par exemple. Euh, et on a aussi des nouveaux visuels de, de présentoirs. Pour, pour changer les, les présentoirs que vous avez déjà dans le salon. Et puis, nous avons également deux nouvelles posters et deux bannières. Ils sont presque comme des, des tableaux vivants, vraiment très glamour, euh, très art déco aussi, euh, qui vont faire vivre l'ambiance des années folles dans votre salon. Ça, c'est clair. Et certains, comme mentionné précédemment, nous, nous, nous vous inspirerons également avec beaucoup plus de, de looks et d'idées euh, pour utiliser ces nouvelles couleurs euh, « About last night » via nos pages Pronils Facebook et Instagram. Donc, Pronils.fr sur Instagram. Donc, restez connectés et suivez nos pages euh, d'Instagram euh, pour, pour vraiment avoir plus d'inspiration encore. Et en parlant des médias sociaux, êtes-vous... À côté d'un professionnel des ongles, également un fanatique des médias sociaux et aimez-vous bien partager votre travail, votre expertise en ligne pour inspirer à la fois les clients et les autres professionnels de la beauté Eh bien, alors nous, nous pouvons vous aider à faire, pas, euh, à faire passer votre présence en ligne au niveau supérieur. Devenez, en, en devenez un ambassadeur numérique de Pronis. Euh, on va vous aider à devenir une voix numérique forte et un expert dans votre domaine. Donc, nous vous aiderons à vous développer et nous collaborerons avec vous pour lancer de nouveaux produits et créer des looks d'ongles ensemble euh, qui vont vraiment être original. Donc, si vous pensez avoir ce qu'il faut, envoyez-nous un, un message sur Instagram, euh, sur pronest euh, underscore fr. Euh, Pronaeus FR et dites-nous pourquoi vous devriez être le prochain ambassadeur Pronaeus. Maintenant, pour habiller euh, les ongles euh, pour une soirée glamour, vous pouvez donc, euh, à partir d'aujourd'hui, utiliser les nouvelles couleurs de la collection About Last Night. Et vous pouvez les, vous pouvez les utiliser de manière très décorative et les embellir avec toutes sortes d'effets pailletés et de dessins de nail art. En fait, c'est ce que nous souhaitons, en fait, parce que cette collection a vraiment le but d'ajouter une touche supplémentaire d'extravagance et de donner aux ongles un aspect raffiné et extraordinaire, afin qu'ils fassent partie d'un look de soirée totalement habillé et pointu, prêt à conquérir la nuit. Donc, maintenant, avant que ma collègue euh, ne vous montre de fabuleux nouveaux articles d'Internet et de nouveaux designs étonnants, commençons la fête déjà et habillons-nous pour une nuit inoubliable. Bonjour à toutes, je me fais un plaisir aujourd'hui de vous présenter les nouvelles tendances nail art de cette collection automne-hiver, parce que le temps est important pour nous toutes, nous nous sommes concentrées sur des looks de nail art rapides, faciles à réaliser et toujours aussi élégants qui rendront vos clientes heureuses et qui vous rapporteront un revenu supplémentaire. Nous avons travaillé avec deux charmantes et talentueuses prothésistes angulaires ProNails, Agnieszka et Patricia, qui vous montreront quel nail art est parfait à combiner avec quelle couleur d'automne. Pour vous faciliter la tâche, nous avons filmé tous ces looks étape par étape et ajouté un aperçu de tout ce dont vous avez besoin pour l'ensemble du look. Nous avons inclus toutes ces vidéos dans l'apprentissage en ligne sur les tendances nail art automne-hiver, dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, je vous en montre déjà une petite partie pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez attendre de notre apprentissage en ligne. J'espère que vous êtes prête. Ok, voyons ce que nous avons pour vous. Avec ce kit d'effet Flash Diamond, vous pouvez vraiment créer des diamants étincelants dans l'obscurité. Si vous éclairez vos ongles avec une lampe de poche dans le noir, vous aurez l'impression de voir danser des étincelles de lumière, comme si des mini-diamants étaient éparpillés sur vos ongles, bien plus qu'un simple gel pailleté. Ce kit Flash Diamond Effect se compose de trois gels étincelants. Il y a le Black Diamond qui est une magnifique paillette noire profond avec un effet rosé, parfait pour rendre les ongles noirs un peu plus féminins. L'Amber Diamond est une magnifique paillette cuivrée avec des paillettes dorées et rouges qui s'accordent parfaitement avec notre couleur Foxy furry' L'Orchid Diamond est une magnifique paillette couleur lavande avec une nuance argentée et qui se marie parfaitement avec notre couleur Stay on Top. Voici un petit conseil, ces gels à effet scintillant peuvent être combinés avec le gel et avec le soap polish, car ils peuvent être dissous et peuvent être limés. Vous pouvez les appliquer aussi bien en deux couches comme une couleur, ou appliquer simplement une seule couche sur une autre couleur pour obtenir un effet un peu plus spécial. Dots on top. Avec ce gel de finition mat, vous pouvez terminer rapidement n'importe quel look avec littéralement une seule couche gelée l'art. Pas besoin d'utiliser un gel de finition ensuite car il est déjà inclus. Avec ces points noirs de différentes tailles, la sensation hivernale approche à grands pas. Ce look d'ongle intemporel est vraiment magnifique lorsqu'il est combiné avec la nouvelle collection Nude. Contrairement à de nombreux autres gels de finition mat, celui-ci ne perdra jamais son effet mat et ne deviendra pas brillant lorsqu vous, lorsque vous gratterez quelque chose avec vos ongles. C'est un incontournable. Petite astuce pour l'après-hiver, avec cette finition mat et les nouvelles couleurs nude, vous pouvez également créer de jolis effets of de caille. Une belle tendance à Pâques par exemple. Le Silver Shimmer Top Coat. Ce gel de finition à paillettes argentées est idéal pour toutes celles qui sou souhaitent rendre leur manicure un petit peu plus brillante encore. Magnifique lorsqu'il est combiné avec des couleurs sombres pour un effet plus festif par exemple. Terminé avec une seule couche de paillettes Silver Shimmer et le tout est joué. Juste comme ça, pas besoin de gloss après ces paillettes. C'est une étape de moins à faire et idéal finalement pour gagner du temps. Cette finition Silver Shimmer est disponible dans nos versions Saphir Gloss et So Poly Shine et remplace également la célèbre finition So Poly Shimmer car il contient plus de paillettes et brille plus, encore mieux finalement. Le Rose Shimmer Top Coat, nous avons créé à nouveau des coffrets de collection en édition limitée pour notre 40e, notre 40e anniversaire, mais cette fois nous vous offrons quelque chose d'exclusif. Cette finition rose shimmer n'est disponible que dans les coffrets de collection. Elle n'est pas disponible séparément. Ne ratez donc pas cette opportunité parce que la finition rose shimmer édition limitée est vraiment superbe. Cette finition a un effet rose et est disponible en qualité saphir gloss et so shine Elle donne une dimension supplémentaire à toutes les couleurs et un look chic merveilleusement chaud aux couleurs nude en hiver. Ces autocollants pour ongles ultra fins en coquelicot vous permettent un nail rapide et facile. Elles ressemblent à des fleurs, fleurs peintes en aquarelle et sont si sophistiquées et fines qu'elles se collent à l'ongle un petit peu comme une seconde peau. Associez-les aux couleurs vives de l'automne et ou aux magnifiques couleurs de la collection nude. Celles-ci créent un look d'hiver plus glamour. Nos merveilleuses artistes, nail l'artiste Agnieszka Cornas de Pologne et Patricia Lima du Portugal ont préparé pour vous des looks saisonniers basés sur les nouvelles couleurs tendance avec des produits nail art faciles à utiliser. Elles ont une fois de plus réalisé des superbes créations qu'elles ont décrites étape par étape en vidéo. Vous trouverez les vidéos complètes, les explications et la liste de produits dans notre apprentissage en ligne « Tendance nail art automne hiver ». Jetez un coup d'œil à la création de ces différents looks que je vais parcourir avec vous ici comme suit. Les tourbillons sont vraiment au rendez-vous depuis cet été et cette tendance va se poursuivre jusqu'en hiver. Agnieszka montre ici aussi un doux tourbillon avec des couleurs Baby Rose. Notre nouvelle couleur Sweet Gesture avec la finition édition limitée Saphir Rose Shimmer. Et elle finalise ce tourbillon avec le Gel Paint White Canvas. Nos couleurs nude sont parfaites pour cela, associées aux nuances plus foncées que Patricia vous montre ici. L'idéal est d'utiliser par contre le pinceau numéro 7 pour ces tourbillons faciles à réaliser. Une nouvelle technique pour réaliser un ombré pailleté né. Utilisez nos kits d'effets qui contiennent des superbes paillettes et créez un ombré avec notre Master Pal White. C'est simple. Et rapide car le Master Pile White est aussi un gel de finition. Vous n'avez donc plus besoin d'utiliser une couche de finition par-dessus. Vous pouvez ensuite donner un look au look, une sensualité supplémentaire en réalisant par exemple des motifs mandala avec le gel paint white canvas. De cette manière, vous donnez à votre ombre pailletée un bel effet 3D. Notre couleur blanche crème et rose irisé Opening Dance, combinée avec la nouvelle finition matte Dots on Top, crée un nail art nude doux avec une touche hivernale. Les différentes tailles de poids le rendent ludique et à la fois sensuel. La finition matte adoucit les couleurs et en une image de velours. Dessinez quelques feuilles supplémentaires avec le gel, gel paint graphique Black et le look est terminé. Vous ne pourrez pas vous cacher dans le noir avec nos kits d'effets réalisés de jolis motifs abstraits avec les couleurs « Stay on top » et « Hot Mesh » combinés à la couleur « Black Diamond » de notre kit « Effet Flash Diamond ». Et partez dans le noir. Ce qui est très fascinant, c'est que lorsque vous allumerez une lampe de poche dans le noir, sur vos ongles, les étincelles apparaissent un peu comme par magie. Nos teintes « Nude » associées aux autocollants « Painted Poppies » Crée un résultat très féminin, juste de quoi apporter ce petit plus à une couleur New Cheek. Ici, nous utilisons la teinte rose clair Holding Hands, puis la teinte brun foncé au reflet rosé Close Contact pour le contraste. Ajoutez à cela des étincelles avec des flocons de chrome doré et délimitez les zones sombres de Close Contact avec notre finition matte Dots on Top par-dessus pour une touche hivernale. Ensuite, surligner les zones avec notre Spider Gel Noir ou notre gel paint calligraphique black. Créez un nouveau look marbré avec le kit effet pailleté. Appliquez d'abord notre magnifique couleur sable Subtle Move comme couleur, mais ne catalysez surtout pas la deuxième couche directement. Faites votre effet marbré avec les couleurs Subtle Move, Foxy Furry, Pillow White et Noir de Noir, puis ajoutez l'effet pailleté Amber Diamond. Il est très important ici d'utiliser le, le pinceau numéro 13 si vous désirez connaître l'astuce ultime pour les couleurs, que les couleurs se fondent bien. Alors vous devez absolument vous inscrire à notre apprentissage en ligne car on vous expliquera étape par étape comment procéder. Retour à la nature, on aime les feuilles et les nervures donnent de la structure à nos ongles. Appliquez d'abord une couche naturelle avec notre couleur « subtle move ». Puis, dessinez la forme, forme ovale avec la couleur Garden of Delight. Rendez ce look mat et dessinez avec le gel paint Calligraphic Black pour un résultat 3D. Association parfaite. Créez un ombré avec la couleur Majestic Magenta et notre gel paint Calligraphic Black. Ensuite, appliquez la nouvelle finition édition limitée Saphir Rose Shimmer pour adoucir l'ombré. Utilisez ensuite notre gel paint Calligraphic Black pour dessiner. Et suivez toutes les prochaines étapes dans notre apprentissage en ligne. Utilisez nos pinceaux Nail Art pour dessiner une fleur ombrée parfaite sans à vous entraîner pendant des heures. Appliquez la nouvelle couleur Ride My Carmine en base et créez un effet ombré avec le gel Paint Calligraphic Black. Appliquez ensuite notre nouvelle finition Matte Dots on Top par-dessus. Dans notre cours d'apprentissage en ligne, nous vous montrerons comment réaliser les fleurs avec les bons pinceau bien sûr. Les coquillages sont de retour. Créez un bel ombré avec la nouvelle couleur Majestic Magenta et le gel paint calligraphic black, puis dessinez votre coquillage avec notre finition édition limitée Saphir Rose Shimmer pour l'effet perlé. Cette finition pailletée a un éclat d'or rosé qui vous fera penser au reflet du coucher du soleil sur la mer. Notre nouvelle finition Silver Shimmer en version Saphir Gloss et So poly Shine est également très belle lorsqu'elle est combinée avec la couche de finition Extrême Matte par-dessus, pour créer un effet un petit peu plus doux. Sur la nouvelle couleur Hot Mesh, par exemple, cela fait ressortir le ton gris plus fortement. Vous pourrez créer un look à la fois audacieux, sensuel, avec notre kit effet Flash Diamond. Ici, par exemple, Patricia utilise notre nouvelle couleur Nude Bare Necessity comme base Combinez avec presque toutes les couleurs d'automne. Si vous possédez le coffret de collection, autant les utiliser toutes, non Ensuite, elles dessinent avec les paillettes du kit d'effet. De cette façon, vous donnez plus de dynamique aux couleurs. Maintenant, vous êtes rechargé d'idées créatives et vous pouvez vous mettre au travail. Si vous désirez parcourir chaque look étape par étape à votre rythme et quand vous le désirez, alors, notre apprentissage en ligne des tendances Nélart est vraiment fait pour vous. Vous pouvez maintenant gratuitement l'obtenir gratuitement lorsque vous achetez un pack moyen ou large. Aurélie vous en donnera plus d'informations. N'oubliez surtout pas de nous taguer dans vos créations. Nous serons super heureux de les partager. Moi, en tout cas, j'ai hâte de vous découvrir, de découvrir toutes vos créations et je vous souhaite bonne chance. Et nous arrivons donc à la fin de cet événement en ligne. Ce sera pour vous une excellente saison, avec les toutes dernières tendances, des classiques de haute qualité et un savoir-faire que vous allez pouvoir perfectionner tout au long de votre carrière. Cette saison, les ongles en gel sont plus tendances que jamais. Et vous, en tant qu'experts de la beauté et vos clientes, sont devenus de plus en plus exigeants. En effet, les ongles en gel doivent avoir l'air le plus naturel possible. C'est pourquoi la forme, la longueur et l'épaisseur sont extrêmement important. Avec les nouvelles technologies et des produits ultra adaptés, chez ProNails nous savons satisfaire vos désirs. Grâce au Master et au Nude qui s'adapte à chaque type de peau, vous avez toutes les clés pour réussir votre saison. Le Master Gel 3 en 1 est encore le favori de nombreux entre vous cette saison. Car grâce à sa technique One Drop et à sa formule ultra solide, vous allez gagner pas moins de 30 minutes par prestation. 30 minutes parce que vous n'aurez plus besoin de limer votre gel, vous allez pouvoir travailler 4 doigts d'un coup et vous allez obtenir un, un résultat ultra fin et ultra solide. Si vous n'avez pas encore l'occasion de travailler avec ce gel aujourd'hui, et bien sachez que cette saison, nous vous offrons un flacon de master pour vous permettre de le tester complètement gratuitement. Nous vous offrons ce gel master dans le pack large que je vais vous présenter juste après, restez bien connectés. Si vous ne souhaitez pas vous lancer seul sur cette nouvelle technique, vous pouvez également participer à un atelier de 3 heures dans l'une des académies ProNails, ou alors suivre un cours 100% digital à la maison à votre rythme pour vous permettre de devenir un collab sur le gel master. Le gel à le vent en poupe, nous l'avons dit. Mais nous entendons également parler de plus en plus sur le marché d'allergies. Les allergies sont souvent causées par le produit ou par la lampe avec laquelle vous travaillez. Puisqu'en effet, un gel qui va être mal catalysé en contact de la peau va pouvoir provoquer des allergies. Il va donc être ultra important de choisir le bon gel, donc un gel de qualité, mais également une lampe compatible. Et si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est de vous en tenir qu'à une seule marque. Si vous travaillez avec une marque qui va vous proposer des gels de qualité et une lampe 100% compatible, vous allez limiter les risques. Chez ProNails, l'ensemble de nos gels sont examinés dans nos laboratoires et analysés avec nos propres lampes. Et nous vous indiquons sous les pots les temps de catalysation adaptés pour vous permettre d'éviter les risques d'allergie. En plus des prestations gel, le semi-permanent est extrêmement populaire. Le semi-permanent est une prestation que nous allons proposer à ces clientes qui ne sont pas encore prêtes pour les prestations gel, qui vont réaliser leur manucure de façon très épisodique ou tout simplement qui souhaitent enlever leur semi-permanent à la maison. Donc il est ultra important pour vous de proposer à l'ensemble de ces clientes des solutions adaptées dans votre salon pour pouvoir les accueillir. Chez Pronails, nous avons trois systèmes à vous proposer pour accueillir trois clientes différentes la fameuse structure base. La structure base est une base ultra innovante qui va vous permettre d'avoir une tenue d'au moins trois semaines du semi-permanent et même sur les ongles les plus difficiles. Elle va vous permettre de restructurer un ongle, d'unifier toutes les imperfections. C'est vraiment la base qui vous permettra à coup sûr de trouver de nouvelles clientes. Grâce à la structure base, si aujourd'hui vous limez votre semi-permanent, eh sachez que vous allez pouvoir le faire en toute sécurité, sans risque d'abîmer l'ongle naturel. Nous avons également la base Easy Peel. La base Easy Peel est une base peel-off qui va permettre à vos clients de déposer leur semi-permanent seul à la maison sans aucun risque. Et notre fameuse base Easy Soak, qui est une base adaptée à la fois pour les mains et pour les pieds, qui va permettre une dépose ultra rapide en 5 minutes et qui tiendra au moins 2 semaines. Aujourd'hui, entre deux prestations semi-permanentes ou gel, nous avons les ongles nus. Et il est ultra important pour vous de conseiller à vos clients de traiter leurs ongles pour leur permettre de conserver des ongles en bonne santé. Eh bien c'est possible aujourd'hui grâce au nail hardener de chez Pro Nails qui est un durcisseur qui va vraiment traiter les ongles en profondeur pour leur permettre de pousser plus vite et plus fort. Eh bien sachez qu'aujourd'hui dans le pack large que nous vous proposons, nous vous offrons pas moins de 4 nail hardener pour vous permettre de tester complètement gratuitement ce super durcisseur, donc de le vendre à vos clients pour réaliser un pur bénéfice puisque ce produit sera 100% offert. Sachez que nous avons constaté pendant la pandémie que vous pouvez vendre et gagner plus sans avoir pour autant à réaliser plus de prestations. Et oui, si vous vous mettez à la revente, vous allez pouvoir gagner plus d'argent sans pour autant vous fatiguer extrêmement à la tâche. C'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir cette saison pas moins de 506 euros de pur profit. Nous allons vous offrir nos best-sellers à la revente que vous allez pouvoir revendre et générer de l'argent qui sera pour vous un pur bénéfice puisque ces produits n'auront pas été achetés. Je vais vous présenter tout ça juste après en détail. Voyons maintenant quels sont les packs que vous propose, donc les promotions que vous propose ProNex pour la saison automne-hiver. Nous avons pensé pour vous à trois types de packs. Des packs petits, de packs médium et le pack le plus intéressant pour vous, et je vais vous expliquer pourquoi, donc restez bien connectés. le pack large. Voyons plus en détail le contenu des petits packs. Nous avons pensé pour vous trois packs différents. Un pack gelac pour les fans de gel, un pack Sopolish pour les amoureux du semi-permanent et un pack longwear pour les fans de vernis classique. Ces offres sont valables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre. Voyons maintenant le détail. Qu'achetez-vous dans le pack gelac et bien, tout simplement les 12 nouvelles couleurs super tendance que Mickaël vous a présentées, que vous recevrez dans une superbe box aux couleurs des 40 ans de Pronails. Et nous vous offrons aujourd'hui le Saphir Gloss, donc le fameux Gloss pailleté Shimmer Rose Gold, du coup qui va pouvoir vous permettre d'ajouter une touche de fantaisie à vos couleurs. Sachez que le Saphir Gloss Rose Shimmer est un produit exclusif et ne sera disponible qu'à l'achat de la box. Nous vous offrons également une réduction sur chacune des couleurs de la box, mais aussi un sticker à afficher sur votre vitrine pour fêter avec nous les 40 ans de Pro Nails, et deux cartes pour vous permettre de mettre en avant les deux très jolies collections de la, de la saison automne-hiver. Que contient le pack Sopolish? Eh bien, la même chose que pour le pack Gelac, mais avec les 12 couleurs Sopolish. Donc, vous achetez les 12 couleurs que vous recevez dans une jolie box. On vous offre le sticker pour fêter avec nous les 40 ans, les deux cartes pour mettre en avant les collections, mais également la réduction et évidemment le Sopolis Rose Shimer pour apporter une touche de fantaisie à vos couleurs cette saison. Qu'en est-il du pack Longwear Eh bien, vous achetez les 12 nouvelles couleurs Super Tendance de cette saison ainsi que leur base et leur top coat et nous vous offrons le très joli support en bois blanc de la collection euh, Pronest, donc pour fêter vraiment les 40 ans, donc c'est un produit exclusif une fois encore, deux cartes pour mettre en avant les, les, les deux collections, un nuancier pour présenter les couleurs à vos clientes et des stickers tout prêts pour présenter encore une fois ces nouvelles couleurs. Montons d'un cran et voyons ensemble le contenu des deux offres Medium. Attention, ces deux offres sont disponibles à partir d'aujourd'hui donc euh, dans les boutiques ProNails ou sur le site pronails.com et jusqu'au 26 septembre, donc soyez ultra réactifs. Donc nous avons pensé pour vous deux offres, une offre sur les GELAC et une sur les SOPOLISH. Concernant l'offre GELAC, eh bien vous achetez les 12 nouvelles couleurs, comme dans l'offre SMALL, que vous recevez dans votre pack. On vous offre toujours les mêmes produits. Et si vous achetez en plus les nouveaux nail art de la collection automne-hiver, on vous offre le e-learning pour vous permettre d'apprendre toutes les tendances de la collection automne-hiver et pour pouvoir satisfaire vos clientes. Sur ce cours en e-learning, en digital, vous allez pouvoir le suivre 100% à la maison, à votre rythme, en pleine nuit si vous le souhaitez, pour vous permettre d'être au top pour le Sopolish, eh c'est exactement la même chose. Vous achetez les 12 nouvelles couleurs, les nouveaux nail art et on vous offre les mêmes produits plus ce fameux cours de Digital Learning pour vous permettre de vous former à distance à la maison. Et maintenant Parlons ensemble de l'offre large qui est disponible d'aujourd'hui jusqu'au 26 septembre. Je vais vous expliquer pourquoi cette offre est l'offre la plus intéressante pour vous. Et bien tout simplement parce que cette offre ne vous coûtera absolument rien du tout. Qu'est-ce que vous allez acheter dans l'offre large Et bien évidemment les douze nouvelles couleurs de la collection GELAC, SOPOLISH et Longwear que vous allez recevoir dans leur box. Vous achetez avec ça les produits de base nécessaires à l'utilisation de ces trois collections. Vous achetez également les nouveaux nail art et les trois liquides indispensables pour pouvoir travailler. Et qu'est-ce que Pro Nails vous offre Évidemment, toujours les mêmes produits, donc le Saphir Rose Shimer, le So Polish Shimer également. On vous offre la PLV, on vous offre une remise sur chacune des couleurs, on vous offre toujours les pancartes et le présentoir pour le long wear ainsi que le nuancier. Les cours en e-learning. Mais comme promis tout à l'heure, on vous offrira également le master e-learning pour vous permettre d'apprendre à travailler avec ce fameux gel magique, le master, pour gagner 30 minutes par prestation. On vous offre évidemment le flacon pour pouvoir démarrer avec le master. On vous offre comme promis les 4 nail art pour faire de la revente et les pro proposer un soin adapté à vos clientes. Mais ce n'est pas tout, on vous offre avec la vitamine A cuticule pour permettre à vos clientes de traiter leur contours de l'ongle et avoir des ongles en bonne santé. On vous offre avec un lot de 3 crèmes aux couleurs des 40 ans de Pro Nails, donc on vous offre 4 packs de 3 crèmes. On vous offre un support pour mettre en avant ces produits destinés à la revente et on vous offre également un lot de 40 gels désinfectants qui ne sont absolument pas collants et qui sentent très bon que vous allez pouvoir revendre. L'ensemble des produits, une fois vendus, vont vous permettre de gagner pas moins de 506 euros et 40 centimes. Un pur profit puisque c'est des produits que ProNail se vous offre. Si vous ajoutez à ces produits les autres produits que nous vous offrons, vous arrivez finalement au total de ce que vous coûte le pack, donc 862 euros et 47 centimes. Donc comme vous le voyez, ce pack est totalement gratuit. Ce pack ne vous coûte rien et c'est vraiment l'offre la plus intéressante pour vous. Attention, donc disponible que pour deux semaines et jusque épuisement des stocks. Je vous souhaite au nom de Pronels une très belle saison et je vous dis à très bientôt.